Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, hier soir, c'était l'UFC qui était de sortie. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y avait de la castagne. Tu sais pas ce que c'est de la castagne La bagarre, la violence, tout ça qui est organisé, sponsorisé, hein ça veut dire qu'il y a des combattants rémunérés hein, qui gagnent leur vie uniquement pour blesser autrui. Tu comprends Et on les met dans une cage. Tu comprends Un octogone. Tu vois ce que je veux dire Là où les deux rappeurs ont dit « Ouais, donne-moi la date, l'heure et l'adresse. » Et après, pendant un an, tout le monde a dit « Oh là là, il y aura un octogone de malade !» Eh bien, monsieur, messieurs, dames, il y a des gens qui font ça comme métier. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Hier soir, Israël Adesanya défendait pour la cinquième fois sa ceinture hein, de champion de l'UFC. Et qu'est-ce qu'on a pu voir C'est qu'il a défendu sa ceinture avec brio Qu'est-ce qu'on peut remarquer avec l'UFC Qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qu'on voit On voit que l'Afrique hein, maîtrise l'UFC, maîtrise l'Octogone. Kamaru Ousmane, champion. Francis Ngannou, champion. Les deux viennent en boubou pour supporter Israël à Desania. Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer hein? Des castagneurs africains professionnel, son champion de l'UFC. Tu vois ce que je suis en train de te dire Tu comprends Hein Tu comprends ce que je t'explique Donc là, il faut changer le nom. MMA, je sais pas ce que ça voulait dire avant, mais ça doit dire moi-même africain. Tu vois C'est ça que ça doit dire. Même UFC, il faut changer. On ne doit pas mettre le U avant. Faut mettre le A, AFC, African Fighting Club. Tu comprends ce que je t'explique Bien sûr. Mais ben oui, mais ben oui Faut arrêter là. Arrêtons de tergiverser. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le Nigeria et le Cameroun euh, est en train littéralement de rouler sur l'UFC. Ah, totalement. Ils fracassent tout le monde. Il fracasse absolument tout le monde. Ça veut dire que quand Israël Adesania est venu hier pour défendre sa ceinture, Kamaru Ousmane est venu avec sa ceinture, euh, euh, euh, Francis Nganou est venu avec sa ceinture. Tu vois, tout le monde avait sa ceinture. Hein si les autres, ils n'ont pas de ceinture, donc ils portent leur pantalons, leur pantalon, ils tombent. Mais oui t'as pas vu comment il a castagné le jarret canonnier, là hein? Le canonnier. Tout le monde disait, ouais mais lui, il vient d'où C'est un frère. Oh là là, il vient d'où Il l'a frappé. hein? Bien comme il faut. Le jarret canonnier ne pouvait rien faire. Il n'avait accès à aucune échappatoire. Rien Non, il pouvait même pas le toucher. Hein? Moi, je comprends même pas comment ça se fait qu'Israël a des en cours, en, en, dans, dans toute sa carrière du FC, il a perdu qu'une fois. Et quand il a perdu, c'est quand le, le, le gars lui a infligé beaucoup de, de grappling. Hein? Tu vois ce que je veux dire Beaucoup de grappling. Mais eux, ils veulent le battre sur son terrain. Là où il perd pratiquement jamais. Tu comprends ce que je t'explique Le striking, là. Quand il envoie des coups, là. Mais non, c'est pas comme les autres bambins. Bon, là, euh, apparemment, euh, tu connais, il a un passé de kickboxing. Tu vois ce que je veux dire Et dans le kickboxing... Euh, voilà, il avait pratiquement euh, jamais perdu. Je crois qu'il a perdu qu'une seule fois, et si je dis pas de bêtises, c'était contre Alex Pereira. Donc.